Yo les potos, j'espère que vous avez la forme, ça faisait longtemps que j'avais pu faire un podcast politique pas que j'en avais pas l'envie, mais bon c'était surtout le manque de temps et euh, mais disons que <rire> ce qui se passe c'est qu'il y a tellement de conneries qui se passent avec ce gouvernement tu pourrais faire carrément, tu pourrais faire une, une chaîne entière consacrée qu'à ça et en faire 24, H24 quand tu crois avoir touché le fond, il y a une nouvelle connerie qui arrive je veux dire, c'est abusé quoi, c'est vraiment des, des gens, c'est même plus des mongols à ce niveau là c'est c'est des c'est trisos quoi c'est des, des trisomiques c'est des gens qui sont qui sont c'est là on va parler de la des coupures d'électricité c'est quelque chose qui en vérité qui, qui date de très longtemps je dirais ça date déjà de, de, depuis le, le gouvernement Macron euh, comme s'appelle Hollande ils ont fait n'importe quoi, ils ont écouté ces abrutis, ces bras cassés de verre, des colos, euh, qui, veulent, qui veulent carrément supprimer tout le nucléaire. Et ce, et ce, ce, gros, ce gros handicapé, ce gros bras cassé, il, a, il, a, il est rentré dedans pleinement sans même écouter les avertissements de, de DF et tout ça. Et euh, ils lui ont dit, ils ont dit, vous allez voir, dans les années qui vont venir, ça va, être la, ça, ça va être la misère, ça va être la folie, ça va être le blackout total. Ils ont dit, non, non, ça va se passer, vous inquiétez pas, on va mettre 2-3 éoliennes par-ci, euh, quelques panneaux solaires par-là, et puis ça va aller. C'est du n'importe quoi. Et, et au final, euh, voilà, le gouvernement Macron, lui, pendant le premier quinquennat, il n'a rien fait de bien, il n'a rien voulu remettre sur pied. Il se, il se félicitait même que les, les, les centrales nucléaires, comme Fessenheim et tout ça, se ferment, il était tout content. Oui, on est des verts, on est une nation verte, on est des écolos, on est des petits bobos écolos, quinoa euh, !» et, et au final, voilà, voilà ce qui va arriver. Ça nous, ça nous pendait au nez à mort. Et, et, et, et dès le mois de janvier, il va avoir des méchantes coupures. Et je ne vous raconte même pas, attendez, ça c'est sans les voitures électriques. Parce que le jour où ils vont vouloir mettre des voitures électriques à gogo, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Hein. Ils, ils sont là bourrés à mort, ils ont dit en 2035 qu'il n'y aura plus de voitures thermiques. Ils sont à fond dans cette nouvelle lubie, nouvelle connerie de voitures électriques. Je ne vous raconte même pas la gueule du réseau électrique quand tout le monde aura des voitures électriques. Parce qu'il faut bien, parce que... Quand j'en ai parlé la dernière fois, parce que j'ai voulu faire un devis pour ma voiture pour acheter un véhicule, bon, au, final, je, au final, je garde la mienne parce que quand je vois ça. les prix des véhicules, c'est complètement abusé. Puis même. Euh, bref, c'est un autre sujet, mais je veux dire, euh, quand je parlais avec un commercial qui, qui, qui était con comme un balai sans manche, quoi. C'est pire qu'un pire pire qu placard, quoi, le type. Euh, même un tabouret, il réfléchit, puisque lui, il me parlait des voitures électriques, il était là à vanter les voitures électriques, c'était chez Renault, il me disait, oh oui, les voitures électriques, c'est l'avenir, c'est le top, et tout. J'ai dit qu'est-ce que vous voulez Recharger les voitures électriques, j'ai dit, bientôt, il n'y a plus d'électricité. Et le mec, il n'arrivait pas à s'ancrer ça dans sa tête, que si tu n'as plus d'électricité, tu ne recharges plus la voiture électrique, à moins d'avoir une dynamo ou quelque chose, et tu pédales dans la cave pour pouvoir recharger. Mais je veux dire, je ne vois pas comment tu peux fournir de l'électricité à ta bagnole. si si l'État n'arrive plus à gérer. Et le mec, il n'arrivait pas sans créer ça dans la tête. Non, mais pour vous dire, donc, soit les gens sont très très cons, parce que visiblement, apparemment, une partie de la population est quand même très con, déjà rien que pour l'avoir réélu. Soit les gens, ils, à force de regarder des, des émissions de télévision à la con et autres, ils ont le cerveau qui s'est atrophié. Je veux dire, c'est gravissime. C'est un peu comme, je vous dis, dans le film, là, il y avait... Il y avait un film où il montrait que la société devient de plus en plus débile, ça s'appelle, euh, ah, je ne sais plus le nom du film, mais bon, bref, ça se passe en Amérique, il disait qu'avec l'évolution de l'homme, les gens deviennent de plus en plus bêtes, mais c'est exactement ce qui arrive. Les gens n'arrivent pas à comprendre que dès le mois de janvier, il va y avoir des méchantes coupures, qu'on le veuille ou non. Et moi, ce qui m'inquiète le plus, ce qui n'est pas du tout rigolo, c'est les gens qui sont sous assistance respiratoire chez eux et qui ont besoin d'un appareil pour brancher à l'électricité. Ou Ou d'autres pathologies graves, où il leur faut obligatoirement un appareil branché à l'électricité. Quand il va y avoir des coupures d'électricité, ils ont annoncé euh, euh, aux alentours de 2h le matin, privé d'électricité, et 2h le, le soir. Ils ont dit le matin de 8 à midi, ou de. Pas de 8 à midi, c'est de 10 à midi, je veux dire. Et, euh, et ensuite, de, ils ont dit de 17h ou 16h à 18h, une connerie comme c'est ça, de 16h à 18h, le mec il fait quoi Il reste en apnée non mais je veux dire, il, arrêter, il reste un deux heures. Il faut arrêter les conneries. Il, faut, il va y avoir des morts hein, cet hiver. Ah oui, il va y avoir des morts. Il va y avoir des morts... Euh... Il va y avoir des gens qui ça va très très très mal se passer. Après la merde qu'il a fait avec les gilets jaunes où il a tabassé les gens, il a, il a mutilé des gens, là il va y avoir une, une pléthore de personnes qui vont être mortes. Hein. Et ça, ça, le gouvernement, il a essayé d'arranger les, les bidons. Il disait non, non, vous inquiétez pas, dans certains endroits, on ne coupera pas. Non, ce n'est pas vrai. DF a rectifié. Il a dit non, non, non, non, dès qu'on va couper, ça va, ça va être à des régions entières. Hein. Il a dit on ne pourra pas faire des sélections à dire là oui, là non, sous là, certaines maisons oui, certaines maisons non. non. Quand on coupe un pas de plein de maisons, c'est toutes les maisons, il a dit. Hein. Donc, le mec, si, si vous avez de la famille qui a besoin d'électricité, vous êtes foutu. Vous êtes foutu. À mort d'avoir des générateurs au gasoil, euh, avec le super, il va falloir foutre des générateurs. Moi, j'en avais utilisé des générateurs quand j'étais sur des chantiers. Ça bouffe à mort, à mort, ça bouffe. Donc, euh, voilà, hein, il vous faut des gros générateurs. Bon, il y en a, des générateurs mobiles, mais ça vaut dans les 1000 euros. Ça s'use très vite, parce que c'est comme des moteurs. Hein, et euh, ça c'est des moteurs, je vois là, c'est un moteur. Il hein, faut faire des vidanges et tout. Euh, euh, ça bouffe énormément de, de, de super. C'est au super hein, que ça fonctionne. Donc, au final, euh, non, c'est de la connerie. C'est pour ça, moi, je vous dis, euh, euh, ça, ça, ça, va, ça va très mal se passer. Ça ne peut que très mal se passer. N'écoutez pas les conneries de, de, du gouvernement Macron, parce que je peux vous dire, moi, il vous prend pour des. Pour des des billes, c'est littéralement hein. donc et je vous dis, hein, il n'y a même pas encore les voitures électriques et tout ça hein. le jour où on sera au tout électrique où il n'y aura que des motos des voitures électriques ce que j'espère le plus loin possible. J'espère avoir 70 ans, 70 ou 80 ans le jour que ça va arriver, parce que je ne veux, veux pas le vivre de mon vivant, d'avoir une moto qui ne fait aucun bruit, une voiture qui fait pas de bruit. Ça, c'est des modes, de, de vous m'excuserez, d'homosexuels, ça, hein, ou de bobos qui savent même pas ce que c'est que la vie, ils vivent dans une autre réalité, les mecs, dans un univers parallèle, où ils savent même pas ce que c'est que la vie, ils vous lâchent des conneries avec leur voiture électrique, on n'en a rien à foutre. Hein. Donc au final, ça, ça, va, ça va aller que, en s'aggravant, parce que <rire> les centrales nucléaires, ben, là, elles sont toutes à l'arrêt. Pourquoi Parce qu'en plus, ils n'ont pas fait les, les, les révisions des centrales. Elles sont toutes avec des graves défauts et des problèmes. où il faut, ben, il, faut, il faut les réviser, comme une voiture, comme une moto. De temps en temps, il faut les réviser. Hein. Tous les 20-30 ans, ils ne l'ont pas fait. Donc il y a au moins je ne sais pas combien de centrales qui sont à l'arrêt. On en a que. Je crois qu'on n'en a même, même pas 5 ou 6 qui sont en fonctionnement. Enfin, c'est un truc de taré, quoi, je veux dire, si vous regardez bien. Ils n'ont rien fait pour pouvoir. Euh comment dire, entretenir efficacement les, les centrales, ils en ont arrêté un paquet, et au final ils sont là à dire, oh, on est dans la merde, bah, bah, après tout, nos éoliennes et nos, nos panneaux solaires, ça ne marche pas. Mais bien sûr que ça ne marche pas. Moi, j'ai travaillé dans le solaire. J'ai travaillé sur des chantiers où il y avait des panneaux solaires. Je les ai vus. J'ai vu les ingénieurs, j'ai parlé avec les ingénieurs. J'ai vu comment ça se monte. J'étais vraiment, comment on dit, dedans. Ils m'ont dit, même eux, ils le reconnaissaient, ils m'ont dit, c'est de la merde. Ça ne ça, ça produit rien du tout. A dit, il faudrait les mettre dans des endroits comme le Sahara, en plein désert, où il fait, un, où il fait 50 degrés au soleil, où il y a du soleil en permanence. Et là, oui, à la limite, et encore, attends, attends ça ne remplacerait pas une centrale nucléaire, mais à la limite, ça te produirait un peu d'électricité. A dit, pour, euh, on va dire, allez, on va te donner un, pour vous donner un exemple. Par exemple, il faut démettre 2 hectares de, de, de panneaux solaires, il gagner 2 hectares pour alimenter, je ne sais pas moi, une dizaine de maisons dizaine de maisons, il te faut 2 hectares de panneaux solaires pour, pour, euh, voilà, pour alimenter 10 maisons mais vous avez vu, c'est ridicule, il faut 2 il faut hectares de panneaux solaires pour 10, 10, 15 maisons, pas plus donc voilà, c'est de la connerie, <rire> ne comptez pas sur ça, les éoliennes c'est pareil, mais tu peux avoir de l'éolienne, ou même de l'hydroélectrique encore si on a des barrages hydroélectriques mais dès qu'il y a un problème d'électricité dès que DF n'arrive plus à fournir nos barrages, ils ne suffisent pas du tout ça va t'alimenter Allez, peut-être un patelin de maison, on a tout cassé. On va dire une vingtaine de maisons, mais pas plus. Vous avez vu, c'est à mourir de rire. Même un enfant de 4 ans le comprendrait que ça, que ça allait mal se terminer. C'est pour ça que quand je vois des gens qui sont là, <coughs> pardon, qui disent euh, ⁇ oh, on ne comprend pas ⁇ mais non, mais c'était facile à comprendre. C'est facile. Ça, c'est comme la guerre qui se passe en Ukraine. C'était facile à comprendre que ça devait merder un jour ou un autre. Je veux dire, les Américains, ils font n'importe quoi, ils collent des missiles à la frontière carrément euh, braqués face à Poutine. Le mec, il était censé faire quoi et Forcément, il allait réagir. Et, et, et comme je vous avais fait un dernier podcast, ça va terminer en guerre nucléaire, cette affaire. Hein. Ça couvre, ça couvre, ça couvre de plus en plus, ça va terminer. Et là, c'est pareil. Là, là EDF a déjà remis un rapport à, Ma, à Macron là, dès le mois de septembre. Il n'a rien voulu écouter. Ils l'ont dit. Ils ont dit c'est pas que cet hiver-là. A hein. dit d'ici les trois, proches, trois ou quatre prochaines années, ça va être pareil. Hein. Ah, ils l'ont annoncé. Ouais, Excusez-moi, j'ai une petite coupure. Parce qu'on sonnait ma porte. Donc voilà, comme je disais, donc il ne faut, faut pas s'attendre à des, à, des, à des miracles. C'est franchement, c'est à mourir de rire. Et il y a beaucoup de gens, enfin beaucoup. Maintenant, ça commence à se réduire parce que les gens, à force, à force, même les plus cons, ou les plus, euh, on va dire, lobotomisés ou... ou euh, voué à la cause de Macron, ça me, nuise, ça me nuise de plus en plus, parce que même tous ces bobos ou tous ces, ces, ces guignols qui ont voté pour lui, quand ils vont être touchés, ou qui voient qu'ils vont être touchés par ces coupures d'électricité, bah même eux, ils commencent à dire, oh putain, ils commencent à nous les briser, le mec. Donc voilà, c'était inévitable. Ils ne vous attendez pas que ça va être que cette année, c'est pas possible. Non, non, ça va être Ils ont dit minimum, ils ont dit à deux à trois prochaines années. Donc c'était cet hiver-là, et encore deux ans, moins deux ans sûr, ils ont dit EDF, parce qu'ils ont dit qu'il va falloir vous... quand vous... Remettre en état des, des centrales, ça, ça, ça, ça se fait prendre 30 secondes, et d'un et de deux, ils ont dit il manque de centrales, tout simplement, il manque de centrales, et écoutez à quel point ils sont cons comme des balais, ces écolos que Macron a l'air d'aimer écouter, c'est qu'ils veulent l'écologie, donc ils disent que les centrales nucléaires, blablabla, ça pollue, bon, d'accord, ils veulent arrêter, les, ils ont arrêté plutôt les centrales nucléaires, mais comme là ils sont dans la merde et qu'ils n'arrivent pas à produire, ils veulent remettre en activité des centrales à charbon, mais regardez-moi c'est mongolos, alors les mecs ils veulent arrêter le nucléaire, mais ils vont se remettre en action, des, en activité des centrales à charbon qui polluent à mort. Voilà la logique, donc dans quelle logique on est actuellement, regardez par qui on est gouverné, par, par quels abrutis on est gouverné. C'est pour ça, ça c'est comme les voitures électriques, ah oh oui oh c'est super, oh les voitures électriques, dès qu'ils voient Elon Musk et tout ça, ils sont là, oh mon dieu, on dirait que c'est le messie. Les batteries il faut les produire déjà, ces batteries électriques. Ça, ça, vous, ça vous bousille les fonds marins parce qu'il y a certains minéraux qu'il faut trouver pour fabriquer ces batteries qui sont dans les fonds marins. On pille littéralement les fonds marins. Et d'un, et de deux, ce sont des voitures où il faut, il faut, faut, faut bien les recharger. Donc ça, ça, ça, vous, ça vous prend une, une, une, une électricité monstre si tout le monde commence à avoir ses voitures. Et trois, tous les 7, 5, 5 à 7 ans, il faut, on va dire 7 ans, dans le, dans le meilleur des cas, il faut changer les batteries. Donc, pour vous dire, c'est du n'importe quoi. Non, c'est on est gouverné par des Mongols, par des irresponsables, euh, à un niveau stratosphérique que, que là, on est, voilà, disons qu'on commence... La merde est arrivée à partir de Sarkozy. C'est Sarkozy, Hollande, et Macron, lui, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est le mec qui a... On va dire qu'il qu qu qu qu qu récolte la politique passée, mais en plus qu'il a enfoncé encore plus le clou. Disons qu'il aurait fallu, voilà, si, si lui, à son dernier mandat, ça aurait été un type intelligent et qu'il aurait inversé complètement la vapeur, on aurait pu s'en sortir. Tout juste, mais avec lui, non. Là, on, on coule la tête la première et je ne sais même pas s'il va terminer son mandat, ce type-là. Non, ça va faire des manifestations monde, ça va gueuler dans tous les sens, quand il va commencer à avoir des morts et tout, parce qu'il y a plein qui étaient sous respirateur artificiel, euh, euh, artificiel et tout ça, vous allez voir, ça ça, ça, ça va mal, très mal se passer. Les gens vont gueuler, les gens vont, vont, vont se plaindre. Quand vous voyez maintenant, il y a des écoles, vous avez vu, le matin, ils vont fermer les écoles parce qu'ils ne peuvent pas chauffer, les gosses, ils sont frigorifiés dans les écoles. Euh... Ils ont dit qu'à Paris, ils vont éteindre tout, tous les quartiers, tous les rues, tout. ils ne pourront pas fournir l'électricité, c'est déjà dit, hein, c'est déjà acté. Alors, je ne vous dis pas les vols, les viols, les agressions et tout, quand tout va être plongé dans le noir, quand vous allez être dans votre village, si vous êtes à la campagne ou même dans les villes, tout va être plongé dans le noir à partir de ils ont dit de 17h, tout plongé dans le noir. Ils vont regarder vraiment le minimum, minimum syndical, comme on dit, en électricité. Ça va être vraiment, on est vraiment au niveau des, des, des pays du des pays pauvres moi j'ai passé deux ans en Afrique j'étais à Djibouti au même chez eux pourtant ils sont vraiment à la rue les mecs même même chez eux ils étaient pas autant dans la merde que nous ils avaient... des fois ils avaient des coupeurs d'électricité ils mettaient des groupes électrogènes en gros on va dire qu'on est au même niveau que quoi Alors, on est arrivé au même niveau qu'on était un pays riche on est arrivé à un niveau de de mais de conneries mais phénoménal phénoménal un niveau de conneries phénoménal non mais c'est d'une certaine manière, moi, je dis que ça leur, ça leur apprendra, ceux qui ont voté pour lui. Ceux qui ont soutenu ce connard et qui l'ont fait repasser une seconde fois, ça leur fera les pieds. Moi, justement, je voudrais qu'il y, qu y ait des coupures monstres, pas pour les gens qui souffrent, les pauvres, hein, qui, ont, qui, sont, qui ont besoin de respirateurs. Bon, là, franchement, j'aimerais pas. Mais pour les autres, j'aimerais vraiment qu'ils s'en prennent plein la gueule, qu'ils soient frigorifiés chez eux. Tous ceux qui ont voté pour lui ou qui l'ont soutenu. Franchement, ça leur fera les pieds. Ils vont bien comprendre quel guignol ils ont remis au pouvoir. Ça, ça va être vraiment... On est arrivé à un niveau de décadence, à un niveau de connerie dans ce pays. On est vraiment des guignols, on est à la rue totale. Et ça va aller de pire en pire. Hein. Là, ils ont fait passer le nouveau texte de l'immigration. Je crois qu'il est repassé à la... en 49 .3, Ça fait Non, c'est pas non. Non, c'est le, le budget. Ça fait le septième ou huitième 49-3 qu'elle fait. Je veux dire, mais en a... ils n'en ont plus rien à foutre. Plus rien du tout. Et là, ils, ont fait... ils vont faire bientôt passer le texte pour l'immigration aux énormément d'immigrés qui vont, qui vont régulariser, qui vont payer au lance-pierre dans l'hôtellerie, la restauration, le bâtiment, putain, j'ose même pas imaginer les maisons les, ou les, et les appartements comme ils vont être construits quand eux vont être embauchés, moi là, là je vais acheter mon appartement au mois de janvier, ça y est là parce que j'ai eu ma mère qui était malade, j'ai dû m'en occuper, donc j'ai per perdu un peu de temps. Mais là, ça y est, je vais placer mon argent. Vous avez intérêt d'acheter mais vite fait, parce que quand les nouvelles maisons, les nouveaux appartements vont être construits avec cette main d'œuvre là, oh putain, j'ose même pas imaginer les vices de, de construction qu'il y a. Quand vous voyez déjà maintenant, pourtant, c'est des Polonais, des Roumains, les trois quarts du temps qui vous construisent les maisons maintenant. Déjà, vous voyez la gueule des baraques, putain, c'est pas terrible. Mais alors quand c'est eux qui vont les construire, alors là, ça va être la décadence, la décadence totale. Enfin bref, de toute façon, il n'y a plus rien qui m'étonne. Là, on il n'y a plus qu'à serrer, comme on dit, les, les dents. Il hein. ça, ça, ça, va falloir se le supporter, mais on va vraiment, vraiment mal le vivre. Hein. Ça, va, ça, ça, ça, ça, ça va être terrible. Hein. Bien sûr, ça ne va pas être ces connards de riches. <rire> Eux, ne vous inquiétez pas que les quartiers de Paris, tout ça, ne vont pas être touchés. Hein. Pas la coupure, ils ne sont pas fous. Mais tout, dès que vous êtes comme moi, la campagne et tout ça, pff, alors là, je vous dire, vous pouvez déjà préparer les, les groupes électrogènes et pour vous chauffer, vous, chauffer, vous avez intérêt à avoir des poils à bois ou des cheminées. Là, ça va être fini. L'électricité, je peux dire, moi, tu pourras t'asseoir dessus. Hein. Et moi, en plus, chez moi, c'est que, on, que euh, des plaques électriques à induction, toutes ces conneries-là, là, pour te faire bouffer, tu vas manger froid. Donc euh, voilà, pour vous dire, non, ça va être la connerie. Là, Macron, il essaie d'arranger un petit peu le. d'essayer de, de, d'arrondir les angles, il dit Ouais, vous inquiétez pas, ça ne va pas se couper Autant qu'ils le disent, le DF, ils ont dit Ah non, non, non, euh, ça va couper hein. Ils ont dit, comme pour dire on n'écoutez pas ce branlos, parce que c'est nous, on, nous on voit les choses. Hein. On, a, on a les ordinateurs en face de nous, on sait qu'il faut tant de kilowatts, euh, et, et en vérité, il n'y en a pas. Hein. Parce que je ne sais plus comment ils ont dit de mégawatts, je ne sais plus de combien de mégawatts il faut, et on ne les a pas du tout. Hein. Ils en manquent au moins 30 ou 40. Ah c'est techniquement impossible. À moins qu'il ait, euh, qu ait chie de son cul, Macron, vous m'excuserez l'expression, mais non, il, les mégawatts, ils les ont pas. Hein. À une centrale nucléaire, c'est tant, tant de mégawatts, et là, il, on, on en a pas assez. Hein. Donc voilà. C'est pour ça, préparez-vous, parce que là, c'est sûr, sûr, sûr. Il va y avoir des coupures atroces, et, et ça, ça va y aller. Hein. Et après, il y aura ça, et puis il y aura d'autres choses. Hein. Comme je vous dis, je peux faire un podcast tous les jours. Bientôt, je dis, euh, rien, rien qu'avec les podcasts sur Macron, bientôt, je peux, je peux gagner ma vie. Je n'ai <rire> même pas besoin de me faire chier à, à faire des, des vidéos de moto. Et tous les jours, il y a une nouvelle connerie. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tous les jours, il y a une connerie avec lui. Tous les jours, tous les jours, il y a une merde. C'est jamais... Même, je crois que même Sarkozy, pourtant je ne l'aime pas Sarkozy, hein, Mais même Sarkozy, je me sens, il me semble, hein, de, de, de mémoire, il me semble qu'il était, il était moins con que lui. Même Sarkozy était moins con que lui. C'est quand même apéant, il hein, faut le faire, parce que Sarkozy, c'était déjà euh, vraiment la, la cave, hein. c'était moins con que lui. Enfin bon, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite bonne continuation, et je vous remercie de votre fidélité. Allez, ciao, ciao les gars